Bonjour, Bernard Red voici la présentation du Smartboard 7075 à 7075. J'allume le tableau et je me retrouve immédiatement face à un écran blanc, sur lequel je peux utiliser des stylets jusqu'à quatre stylets en même temps. Bon, la manipulation tout seul n'est pas très commode c'est pas fait pour ça. Je peux effacer avec l'autre partie du stylet. Mon doigt permet de déplacer l'image pour retrouver une autre partie vierge pour pouvoir travailler dessus. Voilà. Et je peux effacer avec le point ou avec le tampon effaceur. Ça, c'est la première utilisation du tableau. On remarquera en bas à droite qu'il y a un tag voilà, je peux utiliser un, un, un téléphone ou une tablette pour me connecter je lance l'application Cup, celle qui est reconnue par cette icône là je scanne le, le petit tag et je me connecte ainsi au tableau il faut avoir le Bluetooth activé sur son téléphone ou sa tablette voilà, donc sur mon téléphone, j'ai la présentation de ce qui est au tableau ce qui est intéressant, c'est que je peux intervenir directement depuis mon téléphone sur le tableau. Voilà. Je peux déplacer aussi sur mon téléphone l'image et aller faire un tracé. Ici, je vais faire un, un cercle rouge que je peux retrouver sur ce tableau-là, à l'endroit où je vais tracer sur mon téléphone. Ce qui fait que la personne qui a le téléphone ou la tablette, pour préparer un élément hors de vue, des autres usagers, et qu'il pourra présenter au moment venu sur le tableau principal. De même que sur mon téléphone, je peux, en mettant le mot de main, arriver à revoir la partie principale, même si la présentation se passe sur un autre endroit du tableau. Ça, c'est le premier mode d'utilisation. On s'aperçoit que le petit tag s'est transformé en un symbole, grand tableau, petit périphérique. Ça, c'est le premier mode d'utilisation du tableau. En appuyant sur ce bouton, je peux changer de fonctionnalité. Ici, j'ai le mode lecteur. Donc, vous savez que le logiciel associé au tableau Smart s'appelle Smart Notebook. Donc, ces fichiers peuvent être partagés directement à partir des logiciels Smart Notebook sur l'ordinateur, sur le tableau. Donc, ici, j'ai quelques fichiers qui ont été partagés directement depuis un ordinateur. Donc en cliquant sur un des fichiers, j'ai ce fichier qui s'affiche sur, euh, sur le tableau, sans qu'aucun ordinateur soit connecté. Je n'ai pas besoin d'un ordinateur connecté puisque je l'ai transmis depuis l'ordinateur directement sur le tableau. Ici, je manipule exactement comme je le ferais sur mon logiciel d'ordinateur les éléments. Les éléments sur le tableau. Et je peux bien sûr écrire comme je le fais sur un smartboard classique écrire, effacer et déplacer les annotations voilà donc ça c'est ce que je peux faire euh, directement euh, avec le boss lecteur et donc j'ai des applications voilà, qui vont se charger au fur et à mesure de, de, mon, de mon écran voilà je peux activer une autre, un autre mode, qui est le mode espace de travail. Vous savez que Smart Classroom permet de lancer, euh, de voir toutes les applications, Smart Amp, qui permet de voir toutes les applications qui sont réalisées en classe avec les élèves. Hein Donc il faut se connecter, et après je peux partager les applications réalisées en classe et euh, ce qu'ont en fait les élèves à l'intérieur de l'espace de travail, l'espace numérique de travail de la classe. Dans, depuis la version euh, de, euh, 15 de SmartModel, il y a le, un avis qui s'appelle Class Lab. Ce Class Lab est accessible directement du tableau, toujours sans connexion à l'ordinateur. Et je peux euh, effectuer des activités en dehors de la présence de l'ordinateur branché. Ça peut être euh, avec un tableau, l'autonomie dans une salle, euh, pour les élèves. Par exemple, ici, je vais accéder à l'activité de classement des planètes. L'application se charge, voilà. Donc euh, le plus proche du Soleil, le plus loin du Soleil. Donc je classe les planètes. Donc les élèves peuvent le faire ensemble. Toup. Donc autant d'utilisateurs que, euh, que souhaiter, hein. Donc euh, Mars, Jupiter, Neptune, Saturne et la Terre et Uranus. Voilà l'application est terminée, j'ai vérifié le classement qui s'affiche, qui me permet de vérifier si l'application est juste. Voilà. Donc je peux décider de refaire l'application ou de la fermer pour lancer une autre application. Certaines être sont proposées directement pas, ou revenir à la page d'accueil où j'ai différentes applications qui sont proposées. Voilà. J'ai un autre mode, c'est le mode navigateur, c'est en fait un navigateur internet directement accessible sur l'ordinateur. Et je peux dessus lancer euh, ce que je lance normalement sur, euh, sur n'importe quel navigateur Internet. Donc là, en fonction de la vitesse de connexion, ça peut mettre un peu plus de temps euh, à se connecter. Voilà. Donc là, c'est une vidéo. Hum. faible. Voilà. Vous pouvez aussi exporter pour les personnes par exemple qui n'ont pas le, le, le smart. Voilà, donc j'ai ça. Et si je vais choisir une autre, une autre page, j'ai un, un clavier qui apparaît qui me permet d'accéder au site internet souhaité. On va arriver maintenant au mode le plus classique du tableau interactif par le bouton entrée qui me propose quatre entrées, toutes associées à un élément interactif. C'est-à-dire, ici c'est le port HDMI 1 qui est associé à un port USB, l'HDMI2 qui est lui directement accessible sur le côté, ce qui permet de brancher rapidement un ordinateur euh, dessus, le port DisplayPort, qui est un nouveau port, euh, qui est accessible aussi, juste branché là derrière, et le port VGA. Qui se branche aussi derrière. Ce qui fait qu'on peut avoir jusqu'à quatre périphériques interactifs reliés par une entrée HDMI ou DisplayPort ou une entrée VGA et un câble USB, ce qui permet d'utiliser toutes les fonctions tactiques du tableau sur ces quatre dispositifs. Là, j'en ai un branché. Je mets sur celui-ci qui affiche, c'est l'ordinateur qui est en bas. J'affiche ici par Smart Notebook. Donc, je suis dans Smart Notebook sur mon ordinateur. Donc, j'ai mon ordinateur tel que euh, n'importe quel ordinateur. Je peux lancer n'importe quel programme et faire tout ce que j'ai fait normalement sur, euh, sur un ordinateur. Si je reviens à Smartbook, je peux créer une page. Hop. Si je passe à mode plein écran, je peux toujours utiliser mes quatre stylettes, comme je le fais évidemment sur l'écran initial. Voilà. Pas toujours très facile. Si c'est suivre en même temps, je peux déplacer ces éléments, les agrandir, les rétrécir, les faire pivoter, les effacer du point avec le petit stylet ou avec le tampon effaceur. Effacer une plus grande zone si je le souhaite. Je peux aussi activer toutes les fonctions normales de mon, de mon logiciel Smart je retrouve le, le Smart Lab qui me permet d'afficher des activités, et ici, en plus de les créer. Voilà, donc je peux créer des activités. Hein, on ne va pas le voir maintenant, mais je mets euh, le texte et je fabrique mon activité en direct, rapidement, avant de le faire avec les élèves. On peut même le faire avec les élèves, c'est aussi une activité. Donc j'ai mon notebook euh, traditionnel, avec euh, le module complémentaire, le créateur d'activités, dans le de leçons, les Blogsmart, GeoGebra, YouTube, enfin tout ce qui est... Euh, intégrée normalement à Smart Notebook euh, complet. On voit que aussi, je suis ici tableau d'association à 5 à un compte, ce qui fait que je peux exporter la page comme de euh, façon traditionnelle, l'envoyer à des sénateurs de Cognier, mais aussi la partager. Et là, je la partage ici avec un Smartboard ou avec la mienne. Si je la partage avec un Smart j'ai juste à choisir le Smart qui m'intéresse à la liste, qui essaie de se partager maintenant. Le tableau va de mon ordinateur par le wifi jusqu'au l'ordinateur jusqu'au tableau par le wifi. Voilà. Quand on a un wifi médiocre, on le paye. l'activité directement sur mon tableau sans passer sur l'ordinateur voilà donc euh, dernier module le partage d'écran donc dans le mode partage d'écran je peux utiliser un dispositif qui soit euh, Apple Windows Android Google euh, Google Chrome et je partage Ici sur un dispositif iOS, donc je choisis d'afficher duplication AirPlay, je choisis le tableau dans la liste, voilà. Voilà, ça s'affiche. Et maintenant, j'utilise mon téléphone comme j'utiliserai normalement. Et je peux lancer n'importe quelle application de, de mon téléphone et la voir sur l'écran. Sur Donc là j'ai lancé une application Smart et ça peut être n'importe quelle application de, de, de mon téléphone. Par exemple, ici, c'est le SmartCap de tout à l'heure. Le SmartCap que j'avais réalisé tout à l'heure, je l'ai encore sur mon téléphone disponible. Ici. Voilà. Que je peux d'ailleurs encore compléter. Déplacer avec la main. Voilà. Donc là, je suis à nouveau dans le SmartCap de tout à l'heure. On voit les boutons que j'avais sur mon téléphone. La main. La gomme. Activer donc de mon téléphone, donc le faire sur le téléphone, bien sûr, Pardon. le style rouge, que j'active sur le téléphone, et le style noir, toujours pareil, sur le téléphone. Voilà, c'est ce que j'avais tout à l'heure de près. Donc là, vous avez vu les principales fonctionnalités du par rapport de 70-75, hein donc les différents éléments, il reste les paramètres qui permettent d'effectuer les différents réglages du tableau. Et, et le bouton qui s'appelle nettoyer, qui permet de nettoyer le tableau blanc, de façon à trouver une surface d'affichage complètement euh, propre. Et je suis à nouveau prêt à scanner le code barre avec mon téléphone ou une tablette et repartir à zéro et refaire toutes les activités que j'ai faites jusqu'à présent euh, en fonction des besoins. Donc je rappelle. La plupart des activités peuvent s'utiliser sans ordinateur connecté. Celle-ci, le tableau blanc, le lecteur, l'espace de travail, les activités, le navigateur, le partage d'écran peut se faire aussi sans ordinateur connecté. Dans ce cas-là, on connecte un périphérique extérieur, qui peut être un ordinateur, bien sûr, mais aussi une tablette ou un téléphone, et entrée, qui lui permet de choisir les quatre périphériques qui, sont, qui vont faire fonctionner le tableau. On utilise les logiciels installés sur le tableau pour faire fonctionner le assassiner ah, sur l'ordinateur pardon pour faire fonctionner le tableau voilà